Chapitre 126, nous lisons la parole du Seigneur. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un verre. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations L'Éternel a fait pour eux des grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. L'Éternel ramène nos captifs Amen. comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes Amen. moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Amen. Amen. Amen. L'Éternel Oh bébé C'est vraiment merveilleux, Père, d'être dans ta maison, mon Vous Au mieux être ici qu'être ailleurs, mon Seigneur Jésus. Donc, cœurs nos âmes se réjouissent encore dans ta présence, Père. Au travers des chants et les tentes, nous avons chanté, Père. Ta présence glorieuse encore reçue encore nos cœurs. Nous sommes heureux, mon bénévole Seigneur. La voici, nous avons aussi des frères et des soeurs, de par le monde, Seigneur. Nous sommes en, en, en communion encore ce soir, Seigneur. Que ton nom soit béni. qu'il soit vraiment exalté, mon bénévole Seigneur, de Sauveur. Pour cette grâce, mon bénévole Seigneur, tout puissant, t'as réellement aussi donné, Seigneur, d'être compté parmi ceux-là que toi tu connais, Seigneur. Vie, nous, chanté, nous sommes heureux d'être appelés à toi, Seigneur. Et puis encore pour toi, cette un mon bénévole Seigneur, d'être connu de toi, notre bénévole Seigneur. Louange et honneur à toi, comme nous l'avons aussi chanté, mon sauveur. Oh! <laughs> Tu es réellement notre bon berger. L'appeler par notre nom, mon Seigneur, pour nous conduire encore davantage à ce chemin, Seigneur. Tu as dit, nul impur n'effacera. C'est la race éternelle l'éternel, ils marcheront, Seigneur. Ils retourneront assis avec des chants de des gloires. Béni soit ton Seigneur encore ce soir. Combien tu as mis des chants de des notre cœur, mais ne nous pas dit ça. Nous t'avons chanté avec les graisses, mon roi. Nous voulons louer ton nom, mon Seigneur, parce que tu es dit d'être aimé, Seigneur. Oh, certainement, Seigneur, tu as vraiment fait des grandes choses pour nous. Nous sommes heureux, nous sommes dans la joie. Savoir vrai que toi tu vis, notre Dieu, et parce que tu vis, Seigneur, la victoire, nous la reçoivons, Seigneur. Merci encore pour tes Dieu, pour ton peuple encore ce soir. Nous sommes les grands qui sont montés devant ton trône les grâces, mon Père. Les enfants qui ont chanté devant toi encore ce soir, nous sommes consolés, Seigneur. Tu as guéri, tu as sauvé, tu as ramené, tu as délivré, tu consoles encore aujourd'hui, Père. Glorie à toi, gloire à toi, notre Dieu, par la table aussi, et au Seigneur. nom de notre Seigneur et Sauveur oui, Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur soit bénis. Amen. vous bénisse tous. Asseyez-vous. Nous sommes heureux de pouvoir chanter, être là aussi dans sa maison. Amen. Pour glorifier son nom, pour se montrer. C'est vrai les le de notre Seigneur sont innombrables. Nous le remercions de tout notre cœur comme notre frère la nuit. Il a vraiment fait des grandes choses pour nous. Et nous sommes vraiment dans la joie Amen. de savoir qu'il est vivant Amen. et qu'il nous conduit réellement comme Amen. un bon gager conduit réellement son troupeau. Nous voulons exprimer aussi nos condoléances à la famille de notre frère Sylvain. Amen. Le Seigneur nous bénisse richement à notre patient, notre sœur Patience et aussi à notre sœur Léontine qui ont perdu aussi un membre de leur famille puisse le Seigneur aimer aussi nous consoler. Nous prions pour que le Seigneur soutienne notre soeur parce que c'est sa fille et de pouvoir apprendre le départ de son enfant, ça n'a jamais été facile pour un parent. C'est souvent facile parce que les parents pensent toujours qu'ils doivent partir avant les enfants. Mais quand on voit que l'enfant part avant, c'est cela de montrer le déchirant. Nous prions que le Seigneur le console notre frère et aussi notre sœur ainsi que notre soeur Patience aussi. Nous le remercions aussi d'avoir amené notre soeur Patricia, Amen. ainsi que notre Amen. frère aussi, Bénisse, qui a aussi qui est parti aussi pour aussi ses oui. venir. C'est une jeune soeur, cousine aussi de notre soeur de 35 ans, qui est partie aussi à l'âge aussi. Et la jeunesse, nous implorons la grâce du Seigneur. Nous voulons prier pour la famille de notre soeur. Et on dit que nous avons aussi prié pour notre soeur Patrice aussi. Précieux Sauveur, nous tenons devant ton trône de grâce, de miséricorde. Carrément, si notre cœur a été touché de pouvoir apprendre aussi, ce qui s'est passé avec notre bénévole frère, Sylvain, notre soeur Lindy, si notre soeur passe aussi dans la maison, notre soeur avait cet enfant, et nous l'aimait aussi Seigneur Jésus. Et, dont elle espérait aussi qu'elle puisse encore vivre notre Mais il a pu à ta bonté il si, il les les droits, de et préparer aussi si, déterminer aussi le temps pour elle de croire en terre de son. Monsieur, consoler notre soeur aussi, notre frère, notre soeur de ce que la famille puisse trouver la consolation auprès de toi, pour que le Seigneur, nous réalisons a ce sur ne sont pas faciles, et c'est toi réellement qui donne aussi qui répond, le propre. On reviendra à toi. Nous te remercions pour cela. Ta consolation, il y soi aussi accordée, oui, Seigneur. Au soutien, tout soutien, ce aussi ton aide, ce soir. Oh Dieu, nous te remercions parce que tu es le Dieu qui console encore aujourd'hui. Ta consolation est de toi. Quand toi tu consoles, nous sommes consolés, Seigneur. Sois donc béni et glorifié encore ici soir. nous t'avons ainsi prié et Au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous réjouissons de ce que nous pouvons avoir. Et dans moments comme ceci, où nous pouvons nous retrouver ensemble dans la maison du Seigneur. Tout à l'heure, j'ai eu à pouvoir voir mon frère Michael. Et avant, je crois que c'était notre sœur, notre sœur ici. Notre sœur ici qui m'a fait part ici, que la famille de notre frère Ben c'est ici. Notre soeur Jacquie, voilà, notre soeur Jackie. Et mon frère Mickaël est venu voir dans mon bureau. Me dire que la famille de notre frère Ben serait donc arrivée. Il s'agit de notre soeur, son épouse, et aussi ses deux enfants. C'est cela Alors, s'ils sont là, je me bien, qu'ils pour que je le vois s'ils sont là. C'est moi ce suis je pense. Amen. Ma bien-aimée, soeur et les enfants, c'est tellement que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes heureux de pouvoir vous avoir parmi nous. Oh, mais c'est merveilleux. Ah oui, c'est un garçon et une fille et notre soeur. Ma soeur, je pense que tu t'appelles Média, c'est cela, non Que Dieu te bénisse. Nous sommes dans la joie de pouvoir t'avoir. Nous allons prier pour vous. Que Dieu vous bénisse. Précieux mmh. Sauveur, mmh. nous voulons te dire merci. Tu as gardé notre soeur avec les enfants là où ils nous ont quitté. Et trop loin d'un pays, mon bénémoine, personne, enfin traversant les contrées. Certainement, ce ne sont pas des voyages faciles, mais il les a protégés jusqu'à ce qu'il arrive ici mmh. à Bruxelles. Nous te remercions d'avoir aimé aussi garder pour les par le voyage du départ. Son l'arrivée Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Tu viens vraiment de te fidèle, pour ce soir. Tu gardes le départ aussi, l'arrivée aussi de ceux qui sont ici à toi, Père. Sois donc glorifié et à toi aujourd'hui. Nous t'avons aussi prié à remercier au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur vous bénisse, merci vous pouvez vous asseoir. Nous, nous résistons chaque fois que nous avons la grâce de pouvoir nous retrouver à la maison du Seigneur. Amen. Et Nous disons merci Seigneur, parce que tu es vivant et que tu nous parles. Nous Amen. Amen. avons la grâce de pouvoir continuer à pouvoir nous parler. Amen. Parce que si c'est désir, que nous? et nous pour nous aller. C'est pourquoi nous aimons, qu'il nous parle tout le temps. Nous le supplions parce que nous voulons trouver grâce devant sa face. Amen. Afin qu'il nous aide parce que nous avons cette soif, et ce désir de lui plaire effectivement en toutes choses. Il est vraiment l'auteur de tout ce que nous sommes et de la vie, mais il s'est humilié, effectivement, pour que nous puissions réellement avoir cette vie que nous n'avions plus mais afin que nous puissions réellement aussi le servir. C'est toujours un jour de grâce quand Dieu nous accorde la possibilité de pouvoir aussi voir le soleil qui s'est levé, effectivement, et voilà aussi que ce soleil se couche. Et nous réalisons qu'effectivement que là aussi de la même manière aussi avec ce que le Seigneur est en train de pouvoir faire. Le soleil s'est levé, il se couche maintenant, il va se retourner aussi de l'autre côté comme la course se fait, à ce moment-là, que nous réalisons aussi que le temps aussi de, des nations sont comptées Les nations sont dans l'angoisse aujourd'hui, effectivement, avec tous ces événements qui se passent dans le monde et qu'on voit qu'il n'y a plus aucune stabilité, effectivement. Les hommes sont instables. Et voilà qu'ils sont maintenant à la recherche des, des planètes, effectivement, qui pourraient ressembler à la planète Terre où ils doivent arriver à pouvoir. La possibilité de pouvoir, ils vont pouvoir aller s'installer, même s'ils si allaient trouver des habitations beaucoup plus loin dans les planètes les plus lointaines, parce que la terre pour eux c'est devient difficile. Mais la parole de Dieu dit qu'effectivement, que le ciel c'est la terre, c'est-à-dire que c'est la couche qui couvre toutes les planètes, effectivement, mais ce sera embrasé. Donc, quelle est cette planète qui pourrait être épargnée? Je crois que c'est simplement par ignorance. Ils ont voulu, effectivement, avoir la sagesse du monde, effectivement, et ils n'ont pas cherché à pouvoir connaître Dieu par la voie par laquelle Dieu a prouvé. La voie la plus simple, effectivement, qui est simplement sa parole. Et c'est par sa parole que nous reconnaissons que toutes choses ont été créées, effectivement, par la parole de Dieu. Si nous voulons savoir, effectivement, ce qu'il en sera, bien, l'auteur c'est tellement si simple, effectivement. Mais quand Dieu, pour voir par la voie la plus simple, effectivement, l'homme cherche toujours des complications. Il doit se construire certainement des, des navettes spatiales qui coûtent des milliards et des milliards et des milliards. Pourquoi Pour chercher, effectivement, la planète où il y a de l'eau. Mais la Bible ne nous a pas dit qu'il y a une autre planète on peut trouver l'habitation des hommes. Et pourtant, nous avons les livre qui sont là, qui nous enseignent. Lui qui a créé effectivement les planètes, et les étoiles, effectivement, le tout. Donc il connaît effectivement où la place, effectivement. Jésus-Christ, le Seigneur, n'a pas été envoyé sur la planète Mars. Et sur la Terre. C'est que il ne faut pas aller plus loin. Il faut simplement Christ, voir les choses tout à fait simples. C'est pourquoi avec la sagesse des hommes, c'est vrai, c'est une folie aux yeux de Dieu. Celle des dieux est une folie aux yeux des hommes, mais nous savons que nous avons la connaissance juste. C'est pourquoi nous le remercions vraiment de tout notre cœur, ce que les choses tellement si grandes de Dieu nous a fait comprendre cela dans une telle simplicité pour que nous puissions arriver à pouvoir avoir accès aux grandes choses de la part du Seigneur. Et c'est vrai, la grandeur se révèle dans la simplicité, effectivement, aussi. Alors, lui, je pense c'était mardi que nous voulions relire effectivement dans le livre des Éphésiens au chapitre 2, nous réalisons juste l'écriture que nous avons lue avec vous, euh, Ephésiens au chapitre 2, et, et nous lisons effectivement le verset et nous avons eu à pouvoir lire ensemble et chapitre 2 des Éphésiens et, et, et, et, et nous lisons le verset euh, 19, 20 et, et, et 21, je pense. Et c'est cela, il dit Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Amen. Vous avez été édifiés sous le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre en mille. » En lui donc, édifice, bien qu'on pour être un temple saint dans les Seigneurs en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une l'habitation de Dieu à l'esprit. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Il bénisse sa parole, si vous Amen. Nous l'avons lu, effectivement et nous réalisons en réalité que nous avons pu voir par la grâce du Seigneur l'importance qu'a effectivement ce que euh, cet homme, l'apôtre Paul, a eu à pouvoir réellement faire ressortir et nous avons pu remarquer que la manière dont tu l'as exprimé, le chose, c'était pour que ces choses puissent être vraiment aussi reçues par le croyant, afin qu'il puisse avoir l'assurance dans sa marche du salut avec Dieu, pas en tâtonnant, mais en se posant la question est-ce que je suis agréable Est-ce que j'ai plais à Dieu Est-ce que ce sera que je serai et en fait qu'il ait l'assurance qu'effectivement que Dieu a posé un acte pour que lui soit sûr et certain que ce que Dieu avait eu à pouvoir faire comme promesse qui appartenait à ceux-là maintenant, cette même promesse aussi est venue aussi de vôtre. Parce que c'est à cela qu'on est arrivé, parce que d'abord, il dit ici, et dans, dans les Saintes Écritures, qu'au verset chapitre 2, le, verset, euh, le verset, euh, verset 11, il dit. « C'est pourquoi, vous autrefois, païens dans la chair, appelés donc incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont à la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là, sans Christ. » Donc, vivez du droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Et cela, effectivement, c'est qu'il montre à mais. Il dit, mais vous étiez comme cela, effectivement, mais voilà ce que Dieu a fait de vous aujourd'hui. Vous, vous étiez des étrangers, mais maintenant vous n'êtes plus des étrangers. Amen. Maintenant vous êtes effectivement des gens de la maison, des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Et puis il ajoute en disant ce qui est qu y a encore merveilleux, c'est que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et Jésus-Christ lui-même étant donc la pierre angulaire, Et nous remarquons que nous l'avons entendu effectivement que c'était absolument et c'est absolument important que nous comprenions que si nous avons été édifiés sur les fondements en réalité, alors parce que la Bible dit que Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire, Et quand nous parlons effectivement du fondement, nous l'avons pu pouvoir entendre, mais je crois que non. Euh, dans le livre des Corinthiens, l'apôtre Paul l'a fait savoir, effectivement, que j'ai posé un fondement comme un sage architecte. Je pense que nous pouvons peut-être le lire. Je l'ai cité à la fois passée, mais je crois que nous pouvons le lire dans les Corinthiens, au le chapitre 3. Je trouve ça, je pense que c'est cela. Oui, oui les Corinthiens, chapitre 3, verset 9, il dit, « Car nous sommes donc ouvriers avec Dieu, et vous êtes les champs de Dieu. » l'édifice de Dieu. Vous entendez ça Amen. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte un autre bâti dessus, mais que, c mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Donc effectivement, nous voyons qu'il parle bien que nous sommes donc l'édifice de Dieu. Et cet édifice, effectivement, doit être élevé sur le fondement qui a été donc posé à savoir Jésus-Christ. Je l'aime beaucoup parce qu'il a toujours eu un pouvoir à des paroles comme celle-ci qui dit que « Lorsque je suis venu chez vous, je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose. » que Jésus-Christ, que Jésus-Christ crucifié. C'est pourquoi il dit que, que celui qui bâtit dessus puisse se prendre garde maintenant qu'il bâtit, effectivement. On ne peut pas poser un autre fondement, celui que celui qui a été posé fondement, à savoir Jésus-Christ lui-même. Et tout l'édifice bien condamné s'élève en lui pour être un temple saint en Dieu, effectivement. Donc, on doit comprendre que. En dehors de ces fondements-ci, nous avons été bâtis d'une certaine manière, comme l'Église dit, au lieu de celui qui bâtit une maison, sans l'éternel, il travaille en vain. Donc effectivement, il faut que nous puissions être sûrs et certains que nous sommes vraiment sur ce fondement. Et bien comme on l'a entendu, effectivement, que l'édifice dont il est question, il s'agit de trois mon frère. C'est-à-dire les trois maçons, effectivement. Et quand on est sous ce fondement, effectivement, alors il y a quelque chose de particulier qui ressort aussi. Parce qu'il est parlé de la pierre angulaire. Il est parlé du fondement, effectivement. Nous avons vu que. Le fondement, c'est Jésus-Christ humain. Et puis le bâtiment, l'édifice, effectivement, qui doit s'élever pour être un temple saint, effectivement, une habitation de Dieu à l'esprit. Alors si nous prenons dans 1 Pierre au chapitre 2, ben, remarquez comment cet homme de Dieu montre la chose, insiste effectivement pour que nous voyons en réalité la finalité de l'importance de cela aussi. 1 Pierre au chapitre 2, il dit ceci, le verset... Peut-être, vous commencez peut-être à partir du verset 1, il dit. 1 Pierre 2, verset 1, il dit. Rejetons donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés les laits spirituels et purs, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Amen. Et si vous avez goûté que le Seigneur est bon, cela Donc si vous avez goûté, parce qu'il faut avoir goûté, Amen. Donc, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, je sens qu'effectivement qu'il est bon, qu'il est vraiment merveilleux. Alors mon frère dit, alors approchez-vous de lui. Amen. Et c'est absolument important mon frère et ma soeur, c'est qu'il y a quelque chose effectivement qui, qui se passe. D'abord parce qu'il faut que tu sois conscient que ça c'est pour ça. Comme nous l'avons pu entendre effectivement, on ne peut pas t'obliger toi à agir d'une manière juste. Amen. Non, tu dois trouver un plaisir que c'est quand même bon de faire ça, amen. parce que je dis que c'est bon. Si tu as goûté que c'est bon, amen. Alléluia. Si vous suivez, si tu as goûté que c'est bon, si Tu as goûté que dit que c'est bon. Alors si c'est bon, approche-toi. Alléluia. Approche-toi des quoi? Il est bien approchez-vous de lui, Amen. lui qui, lui que vous avez goûté, Amen. lui qui avait raison c'était moi si bon. mais qu'est-ce que tu as goûté de lui, j'ai goûté sa parole, Amen. Amen. Amen. Ah voilà, je vais jeter dans les choses à moi, ouais, j'ai mangé n'importe quoi, j'ai pensé que c'était, mais j'avais des constipations, j'avais des problèmes de santé, mais quand j'ai goûté, Amen. Amen. J'ai senti que mon cœur a dit saillie, il recevait effectivement ce qui était nécessaire parce qu'en elle, dans sa parole, se trouve la vie. Amen. Amen. Et, et j'ai vu qu'effectivement que mon corps qui s'est mouru effectivement Alors commençait à pouvoir réellement vivre Et que mon âme a pris vie effectivement Parce que je goûtais hein. et j'étais mort mais en ayant goûté la vie est venue Parce que la parole est dit que l'âme qui pèse c'est celle qui mourra Amen. Mais lui il a fait vivre mon âme J'aime le Seigneur mon frère par sa façon de faire le choses Amen. Alors il dit, approchez-vous de lui, effectivement. Qui est-il là-bas Il est très bien, il, il, est -il approchez-vous de lui, pierre vivante. Donc lui, il est non seulement la pierre en mais aussi la pierre vivante pour l'édifice. C'est pourquoi l'apôtre Paul, effectivement, parlait que je posais le fondement, monsieur. C'est sûr et certain. Regardez pour euh, que nous puissions comprendre ce que nous avons lu aussi dans le chapitre des Éphésiens par rapport avec des fondements qu'on a entendu aussi. Mais il est très bien animé. Approchez-vous de lui, il est très bien animé. Pierre vivant, écoutez très bien. Réjeté par les hommes, mais choisi et précieuse devant Dieu. Amen. Donc ce que Dieu a choisi qui est précieux à ses yeux, les hommes ne peuvent pas l'accepter. C'est sûr et certain. Quand Dieu vous a choisi, vous savez pourquoi. Il ne s'agit pas plus de la religion, mon frère. Il s'agit de la vie qui est dans la parole, qui se manifeste dans le croyant. Comme l'apôtre Paul, vous pouvez dire effectivement que la parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez, vous, le croyant pas les auditeurs oubliés, mais le croyant qui reçoit, qui entend et qui voit les effets bénéfiques de la parole de Dieu. Et il s'y approche à cela. Allez, allez. Et j'étais effectivement, pas par les hommes, effectivement, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et puis, il est sorti plus et vous-même, vous-même. Donc lui étant la pierre, la pierre de la Et vous-même, comme de pierre vivante, Pas de pierre morte, monsieur. Mais non, puisque lui effectivement est une pierre vivante, Amen. et vous aussi vous devez être une pierre vivante. C'est absolument important, mon frère, parce que si on est sous le fondement, on doit être la même matière. Amen. Amen. Parce que Dieu ne va pas mener une chose étrangère pour l'amener à sa chose principale. Non, messieurs, c'est pour ça, lui étant la pierre vivante, pour l'édifice de Dieu, mon frère. Alors toi aussi, tu dois être aussi le pierre vivant. Amen. Amen. Donc parce que l'édifice que Dieu est en train de pouvoir élever, effectivement, et comme nous l'avons aussi entendu, c'est pourquoi hein, nous l'avons entendu, effectivement, qu'il faut que nous, nous posions la question de pouvoir savoir, est-ce que nous sommes sur le fondement Avons-nous été ramenés sur le fondement Et ce simplement dans notre tête, oh, on nous a ramené à la foi de père, dans nos oreilles, effectivement mais... Notre, notre âme a-t-elle été ramenée sous ce fondement Parce que notre cœur, parce qu'il ne s'agit pas de, de, de la tête ou de, de l'imagination, mais il s'agit du cœur, il s'agit de l'âme qui doit être ramenée à toi, à lui. Parce que c'est comme cela que nous l'avons entendu, que, que Élie a prié, Seigneur, qu'ils sachent que c'est toi Amen, qui ramène la tête. Non, qui ramène leur cœur à toi. Donc le cœur, c'est cela que Dieu désire, effectivement. Alors quand cela a été donc parlant, ah, pour que nous puissions poser la question de pouvoir savoir, est-ce que moi je suis sur le fondement des apôtres et des prophètes comme j'ai pu nous dire, vous le dire l'autre fois, nous les prophètes ni les apôtres ne sont pas notre fondement. Non, c'est pas ça ce que l'Écriture dit. Non, l'Écriture dit que les prophètes et les apôtres ont été sous le fondement. Amen. Donc nous nous sommes censés être sous le fondement Amen. où se trouvaient et les prophètes et les apôtres. Amen. Donc nous devons être sous le même fondement que. Alors maintenant on se pose la question parce que eux on vous dit qu'ils étaient sous le fondement. Regardez quand on regarde leur vie, comment leur vie était de ceux qui étaient sur le fondement. Et si moi maintenant on dit que nous avons été édifiés mm. sur le fondement, des apôtres et des prophètes. Alors, je dois aussi m'observer. Alors, regardez comment le Seigneur montre dans la pierre, effectivement. Lui, c'est la pierre vivante, maintenant, pour l'édifice, c'est -ce pas vrai. Donc, Non. Amen. Alors, lui, étant la pierre vivante, et, et vous-même aussi, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint, sacerdoce. Afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Vous voyez, non? Quoi que vous passiez en parole ou en faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas une œuvre que toi tu peux faire par toi-même. Écoutez, s'il vous plaît. Il n'y a pas une œuvre que tu, toi tu peux faire par toi-même que Dieu permet. Parce que notre justice est une justice suivie. Amen. Amen. Tout ce que toi tu peux faire comme forme ne sera jamais agréé par Dieu. Si c'est fait par toi-même. Parce que si toi-même tu pouvais être agréable à Dieu pour te sauver, Dieu n'allait pas devenir homme. Mais parce que Dieu savait effectivement que tout ce que tu fais, même t'ayant donné la loi, la loi dit, non Amen. La loi ne pouvait, même avec tous les sacrifices, effectivement amené effectivement à la perfection. Mesdames et Messieurs, mm. alors comment est-ce que nous ne pouvions être amenés à la perfection Car par une seule offrande, mm. pas mm. par ton offrande, pas par la mienne, mm. que moi je pouvais offrir, pas par ce qu'Abraham a offert, non, par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Il s'est offert lui-même et par cette offrande, il s'est offert effectivement. Nous avons été sanctifiés une fois pour toutes. Alléluia. Donc quand je me tiens devant Dieu, je ne me tiens pas en mon nom. Amen. Non, messieurs, je viens effectivement avec le sacrifice. Où je dis, Seigneur, voici ce qui a été fait. Moi, j'étais incapable, mais lui, il a fait. Voici donc ce sacrifices sans tâche. Qui a été en fait effectivement conforme à ta volonté parfaite. Mais je viens au travers de ces sacrifices. Amen. Et j'étais incapable de faire le bien. Amen. Mais par le sang qui a été versé, la vie qui était dans ce sangs Amen. est venue vers moi pour qu'aujourd'hui, je puisse faire ce que tu as connu. C'est pourquoi on dit je l'aime parce qu'il nous a aimé le premier. Amen. Donc pour avoir l'amour de Dieu en mon âme, il fallait que Christ puisse. Amen. Donc, sans Christ, tout ce que je... C'est vrai, frères et sœurs. Nous avons ce qu'on appelle l'amour philéau. C'est l'amour humain que nous avons les uns pour les autres. Ce n'est pas l'amour philéau qui va te faire entrer au ciel. Mais quel est cet amour qui va te faire entrer au ciel Nous avons entendu toujours la même pierre, non? Et purifier vos âmes. nest ce pas vrai Amen. Aimez-vous, hein? Amen. De tout votre cœur. C'est pas vrai? Amen. Et ça, c'est pourquoi? Parce que vous avez. Vous voulez lire, hein, parce que les, les, les œuvres regardent effectivement comme s'ils venaient très bien. Dans l'Impire, je pense que c'est cela, oui. Il est dit dans l'Impire au chapitre 1, j'aime beaucoup cela. L'Impire au chapitre 1, il, est dit, ça, chapitre 1, il est dit ici. Mm -hmm. dans est ça, est ça, est voilà, chapitre 1, verset 22, il dit Et empérifiez vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel, sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Puisque vous avez été régénérés, non par une mais par une par la parole vivante et par de Dieu. Donc voici l'amour vrai. Celui-là, il vient de Dieu par la parole de Dieu. Et quand je l'ai, ça solutionné tout mon problème. Parce que la Bible dit que c'est lui qui aime, mais il a accompli la loi. Amen. Donc l'amour est l'accomplissement de la loi. Amen. Pas l'amour fidéo, mais l'amour de Dieu. Amen. Donc ce qui vient effectivement de Dieu. C'est pourquoi, effectivement, que tout ce que nous pouvons faire. C'est pourquoi le baptême doit être pas dans les titres. Non. Mais dans le nom. C'est pour ça que nous devons reconnaître le Seigneur qu'il nous a aussi ramené au baptême original. Amen. À la manière dont cela a été fait. Parce que si nous sommes ramenés sur le fondement, tout revient aussi. L'enseignement, l'enseignement qui produit la vie. Amen. Donc on prend plaisir effectivement à pouvoir prendre part aux choses de Dieu. Comme ceux qui nous, a, nous ont précédés, nos frères et nos soeurs, quand ils ont entendu aussi la même parole de vie, le même sentiment. Pourquoi Ils ont été ramenés sur le fondement. Parce que Pierre, Pierre n'a pas amené les gens à lui pour dire, « Alléluia, je suis le grand homme de Dieu, j'ai les dons, venez à moi. » Non, monsieur. Pierre il, il, il, il a dit, mais il n'a pas été donné un autre, Amen. par lequel nous pouvions être sauvés. C'est seulement le nom du Seigneur qui s'y Et puis, quand cet homme-là le voit, il est suivre, Il dit Mais pourquoi vous nous regardez comme nous les étions les hommes les plus forts le meilleur, où Les meilleurs, effectivement. Nous avons les hommes les plus puissants. Il dit Non C'est pas nous. Il dit Mais c'est la foi de cet homme dans, dans cet homme dans le nom de Jésus. Amen. Donc, cet homme, Pierre, connaissait effectivement où il s'entendait. Il savait effectivement où il devait réellement aussi se positionner pour que les autres aussi puissent avoir. Donc, il dit qu'on pouvait voir cela. Donc, là, l'écriture nous fait savoir quand dans, dans un pierre au chapitre. Oui, chapitre de deux, nous avons lu avec vous. Elle lui dit, ben c'est ça Afin d'offrir verset d'offrir des victimes spirituelles à Dieu, des victimes spirituelles agréables à, à Dieu.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 et aussi, effectivement, de, de nous croyons aussi que, que nous sommes appelés à être des pierres vivantes. regardez très bien, ces pierres vivantes, effectivement, la pierre vivante et les pierres vivantes, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir la même nature. Regardez, frère, lorsque le Seigneur a appelé Moïse, il a dit que quand tu descendras, tu devras faire exactement selon le modèle que tu as vu sur la montagne. Vous vous souvenez Amen. Alors, il y avait quelque chose de tellement important auquel le Seigneur avait insisté pour Moïse. C'était quoi, effectivement, qui était donc en rapport, effectivement, avec l'Église. Vous vous souvenez, quand Jean a pu voir le de Chandelier, qu'est-ce que le Seigneur a dit Donc, les sept chandeliers, ce sont les sept Églises, n'est-ce pas vrai ouais, Vous vous souvenez, donc Amen. Donc, alors, non Alors, maintenant, le Seigneur parla à Moïse, effectivement, en rapport avec le Chandelier. Regardez comment il lui a dit, donc, je pense Exode au chapitre 20, le Seigneur Wow. Exode chapitre 25. Exode chapitre 25. Exode chapitre 25. Vous savez ce que ça veut dire, quand même, non? Les chandeliers, vous savez ce que ça Amen. Vous savez? Amen. Vous, savez Amen. vous le savez? Amen. Amen. Amen. Ok, alors. Le chapitre 25, le verset 31, il dit ceci. Tu feras un chandelier, prête attention. Tu feras un chandelier d'or pu. Vous en avez entendu Amen. Un chandelier d'or Et puis il dit, ce chandelier sera fait d'or battu. Regardez bien un chandelier, comment il est Amen. Je il a montré ça une fois, bon, je ça chier, et et il ici. Vous comment il monte effectivement, et puis avec hein, les calices, il monte effectivement, vous connaissez, non On commence à descendre. Et Dieu, Dieu est tellement précis. Et il veut que les choses soient comprises, et il veut vraiment que les choses soient faites selon sa parfaite volonté. Alors, il a été clair avec Moïse, afin en fait, que Moïse ne fasse pas autrement les choses parce qu'il y a bien les calices et puis les conduites, effectivement, et puis la branche effectivement, le là les, les ponts, Et puis il dit, ce sera effectivement, dit, un chandelier d'or battu, ce chandelier sera fait d'or battu, pas mélangé avec de l'argent ou de l'étain. non, l'or pur, vous y voyez L'or pur, 100%. Alors il lui dit mais son pied, dès il décrit vient Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs, parce que, vous savez, quand même, que quand on parle de cela, mon frère Zaché, il est là. C'est vrai que c'est un peu loin, mais si tu peux. Tu es là Je ne pas, mon Mais les papiers, ça va difficile pour que tout le monde prenne. Merci beaucoup. et Dieu te bénisse. Donc, regardez bien. Il, il y a bien donc, la tige. Et puis, il y a effectivement aussi les calices, comme il dit ici. Il, il y a donc les pieds. Et puis, il y a sa tige. Il y a ses calices. Il y a ses pommes et il y a ses fleurs. Donc il y a les pommes, il y a les fleurs, il y a la tige, il y a les calices. Et puis parce que Dieu sait que <rire> quand quelqu'un doit faire ça effectivement, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, il va faire la tige et puis il va prendre encore compte, et puis il va fabriquer un peu les pommes et puis il va mettre aussi les huiles. Donc il prend des matériaux différents pour ajouter, effectivement, pour faire que tout soit tout effectivement dans l'ensemble. Parce qu'on a fabriqué les calices, puis on va couler, effectivement sur les sucres. Vous voyez non? Parce que le pied, on a fait les pieds, puis on a, mais le pied, et puis on va là-bas, on va. Alors il dit, il est précis. En fait, il dit à, à Maurice, si il dit mais Ses pieds et encore, il met. pardon, son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs, donc tout seront d'une même pièce, d'une seule pièce, la même pièce là. Avec la même pièce d'or battue, effectivement, fais sortir les calices et tout ça, effectivement. Pas que tu as pris en fait aussi de l'autre côté, comme nous aurait droit, effectivement, pour venir ajouter là. Non. Tu prends une seule l'or, Avec la même pièce là, tu fais la calice avec tout ton crise et tout ça. Tout doit sortir, effectivement. Il fallait quelqu'un que Dieu aurait donné l'esprit. Amen. Amen. Amen. Pour qu'avec une seule pièce. Non, mais... Que Dieu, que cet homme puisse faire sortir le chandelier avec des calices, effectivement, avec effectivement le pomme, avec les.. Oui, okay, c'est vrai que c'est un peu, des... je te comprends à peu près, que ça, ça représente, effectivement. Donc, vous voyez à peu près comment c'est en fait un peu, un peu, entre parenthèses, un peu comme ça. Donc, effectivement, il ben, y a des pommes qui doivent être là aussi, effectivement, des, des, des, des, des, des, des qu que le Seigneur a eu à pouvoir décrire. Tout devait être effectivement de la même pièce, effectivement, pour arriver à pouvoir faire ceci. Pas que bon, et ça on l'a fait d'abord avec une partie de l'or, on vient maintenant, la seule pièce que tu as là Tu fais sortir tout, effectivement, dans le monde, avec les fleurs, avec les ponts, effectivement, d'une seule pièce. Comme oh, ça, ça représente l'Église. L'Église c'est le corps de Christ. C'est l'habitation de Dieu, effectivement, à l'esprit, c'est cela mon frère. Mm. Donc en vérité, effectivement, que ça doit être tout entier de la même matière. Donc ça veut dire que quand le fondement c'est Jésus-Christ, c'est qui doit monter. Amen. Si Jésus-Christ a cette nature, tout ce qui doit monter doit avoir la même nature. Que le fondement qui est là, monsieur. Amen. On ne peut pas mettre autre chose. Non. Il ne faut pas qu'on ajoute donc rien que la même matière, effectivement, la même pièce, tout doit se couper dedans. Parce que la nature qui serait ici, elle être la même chose que là. Ce qu'il a dans le... Donc quand on coupe là, on trouve là, la même chose. Il n'y a pas de différence. Voilà pourquoi, frère et soeur, si les prophètes ont été enviés par Dieu, d'abord, parce que frère et soeur, tous les prophètes qui sont morts, effectivement, dans la sainte sa mort ils ne sont pas allés au Ciel. Mm. Non, messieurs, c'est dans le séjour des morts, s'il vous plaît. Samuel est sorti où Du Ciel Non. Séjour des morts. Pourquoi Pourquoi Parce que ils sont tous morts sous le sang de Thoreau et de Amen. Amen. Bien sûr, monsieur. bien sûr, madame. Il fallait effectivement que le Saint lui-même vienne, donc que le Messie vienne. Parce que Dieu ne pouvait pas faire monter, des Ça, vous le savez. Dieu ne pouvait pas faire monter non, parce qu'il a offert le sang des de Tor de bouc Monsieur, le sang des de Tor de bouc est inférieur à la vie d'un homme. Comment va-t-il un homme c'était par le sang de bouc oui, Pas possible, monsieur. Ah, donc, il fallait un sens supérieur à l'encent d'un homme. Il me vit supérieur à la vie de l'homme. Mais où se trouvait cette vie-là oh. Parce qu'un je ne pouvait pas le faire. Il fallait un parent rédacteur. C'est Alléluia. Amen. Il fallait quelqu'un de la même nature que toi et moi. Alléluia. Donc, Dieu s'est fait homme et il a fait les doigts Dieu. Amen. Oh. Amen. Mon frère et ma soeur. Sous les fondements n'est pas simplement une parole. Mais c'est une vérité. Parce qu'il faut avoir la même matière. Amen. Mais c'est vrai, frère et soeur. Parce que les fondements, la maison, c'est la même chose. Il faut qu'elle s'abonde avec la même pièce. Lui-même, la pierre vivante, et nous, nous sommes appelés à qui être des pierres vivante aussi. Pas une pierre étrangère, monsieur. C'est pourquoi. Toutes ces doctrines étrangères qui sortent à gauche et à droite. Vous allez le voir vous allez les avaler, mais vous n'irez jamais loin. L'apôtre Paul l'a dit, moi ici, je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose parmi vous. Amen. Que Jésus-Christ. Jésus-Christ Amen. Jésus -Christ, la plus grande révélation dans les saintes écritures ce ne sont pas les septsaux. Mmh. Le sepsaut, c'est l'ouverture pour expliquer. Pour oh, frère et ma sœur. la plus grande révélation pour le croyant, c'est celle-ci. Les Yavès de l'Ancien Testament. C'est le Jésus du Nouveau Testament. Alléluia. Il est l'alpha et l'Oméga. Il n'y a pas deux ou trois dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Nous avons une seule foi, Alléluia. un seul esprit, Alléluia. un seul Seigneur, Alléluia. un seul Dieu, Alléluia. un seul Matthieu. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Oui, monsieur. Je vais terminer. L'apôtre Paul, il dit une chose dans Romain au chapitre 6. C'est absolument important, mon frère et ma soeur, ne vous laissez pas égarer. Dans Romain chapitre 6, verset 5, il dit une chose. Romain 6, verset 5. Il dit. D'abord, nous pouvons commencer à partir de verset 1. Il y a. Que nous, donc Demeurons-nous dans les péchés afin que la grâce abonde Loin de là Nous qui sommes noirs au péchés, comment vivons-nous encore dans les péchés Nous aimons cet homme. Il a été mal compris. Mais il faut que vous ayez l'esprit de Dieu pour comprendre. Il Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Amen. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Vous voyez combien c'est tellement si important d'être baptisé conformément aux Amen. saintes écritures. Et, et en sa mort, c'est Afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même... Nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Amen. Parce que nous avons été ensevelis avec lui, donc notre vie passée est partie. Est-ce que vous suivez Amen. Et maintenant, je suis ressuscité. Maintenant, je suis une nouvelle création. Amen. Les choses anciennes. Nous marchons maintenant en nouveauté de vie. Maintenant, écoutez bien, le verset suivant dit En effet, si nous sommes devenus une même plante avec nous, Amen. Amen. Donc, nous sommes devenus maintenant pas deux plans, mais une même plante avec lui. Donc, lui et nous, nous sommes confondus en un. Hallelujah. Pourquoi donc? Hallelujah. Parce que la Bible nous fait savoir que... C'est Marie. Lorsque Gabriel l'a visité. Il lui a dit, tu vas devenir enceinte effectivement ainsi, ainsi. Qu'est-ce que Marie m'a dit? Elle dit, Elle effectivement, Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme Il dit, mais l'Esprit du Seigneur découvrira. Pourquoi va-t-il la couvrir <coughs> Ah oui. Pourquoi l'Esprit du Seigneur va couvrir En fait, l'Esprit du Seigneur suit toujours la parole. Amen. Amen. Il a dit, il découvrira. Il n'a pas dit, qu'il découvre. Non, Il dit, il découvrira. Pourquoi parce qu'il attend simplement que tu acceptes la sémote. Oui, monsieur, Amen. Dieu parfait. Amen. Il a servi, mais il te couvrira. Tu me voir les seuls enfants qui ne trainent pas. Et puis il dit, mais que cela me soit fait selon parole. Alléluia. Et la cru. C'est comme cela que est tombée en Donc, Jésus-Christ est la sémence de Dieu, n'est-ce pas? Alors, si toi et moi, nous croyons la même parole. Nous recevons la même sémence, comme Marie avait reçu la même sémence, Amen. mais nous naissons aussi effectivement. Amen. Pas, Amen. Alors qu'est-ce qui va se passer Mais nous naissons, comme Dieu l'a dit effectivement, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Vous avez le pouvoir devenir Amen. enfant de Joseph Non Enfant de jean Non Enfant de non. Dieu Amen. Amen. Merci L'enfant qui n'est pas de toi sera appelé l'enfant de Joseph. Non, fils du Dieu, non. Non. Amen. Alléluia. Amen. Oui, monsieur, nous sommes devenus une même plante avec lui. Amen. Oui, monsieur. Pourquoi Parce que nous avons reçu la même sémence. Et Dieu nous a aussi engendrés. Amen. Par sa parole de Alléluia. Alléluia. Donc, quand nous sommes édifiés sur lui, monsieur. Nous sommes cette seulement mois qui parlent de la On ne va pas te supplier. Oui, Dieu met la parole en pratique. Amen. Non. Le œuvres que Dieu a préparé là-haut. Pour que nous les appliquions, monsieur, nous ne parlons pas pratique. Frère, ça vient naturellement. Amen. Simplement, sois sur le front Amen. Amen. Alléluia. Amen. La vie va jaillir, monsieur. Amen. Les hommes vont te relâcher c'est toi. Et celui-là le plus comme il est